Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de, euh, de l'aventure La main droite du destin. Donc, euh, vous avez vu déjà, voilà, c'est euh, une petite extension qui, euh, qui, est, qui a été d'abord offerte et euh, qui ensuite sera, a été disponible euh, séparément. Donc, nous avons fait une première vidéo qui s'est tout bien passée. Hein, euh, nous avons décidé de faire intervenir euh, Solomon Kane et nous sommes restés sur un gros cliffhanger puisque qu'est-ce qui s'est passé à la fin de, de cette aventure euh, Solomon euh, craignant pour la vie de John Rayleigh euh, celui qui a trahi son ami euh, en le vendant aux autorités car il était nécromancien euh, a accepté d'échanger sa chambre avec celle de Solomon pour cette nuit afin que si danger il y avait euh, de vengeance, ce soit Solomon qui la subisse et non pas euh, le paysan exactement, c'est tout à fait ça donc nous nous étions arrêtés là, et nous arrivons donc au début du chapitre 6a. Alors, évidemment, euh, ça vous spoil un petit peu, mais sachez que cette aventure, en fonction donc, des, des choix ou des réussites qu'on a fait, euh, elle peut prendre une tournure tout à fait différente. Donc, vous, vous, êtes, vous serez un peu spoilé, mais pas totalement, parce qu'il y a plein d'autres embranchements que nous n'aurons évidemment pas vus dans cette aventure. Eh bien, c'est parti Nous sommes au chapitre 6a, qui s'appelle « La chambre de l'étranger ». Redley se calme et se rassoit, chagriné par les dures paroles du puritain. Solomon Kane se lève et s'approche d'une démarche aisée et souple de la table du fanfaron. L'homme lève vers lui des yeux craintifs et pathétiques, se demandant ce qui va lui arriver. Il le toise de toute sa hauteur et lui demande :« Où se trouve votre champ ?» Il de façon incompréhensible, puis il finit par retrouver l'usage de la parole. « Pourquoi, monsieur, c'est, c'est la première à gauche en haut de l'escalier, mais...」 « Qu'est-ce que vous voulez à ma chambre ?»« Je vais la prendre cette nuit et vous prendrez la mienne, la seconde à gauche, au sommet des escaliers. »« Mais dans quel but ?» demande le Si votre nécromancien a concocté une infâme magie cette nuit, avec l'intention de se venger de vous, il me trouvera dans votre lit, à votre place. Et il devra alors mener combat contre la justice. »« Bien sûr, bien sûr, faites ce que vous voulez, » balbutie le traître qui récupère sa bourse s'empresse de quitter les lieux. Et il monte les escaliers pour rejoindre la chambre de Redley. Il Dégaine sa rapière et la pose sur le lit étroit avant de s'allonger à côté d'elle pour attendre patiemment. Donc voilà, donc il s'agit d'un récit, donc ça va être oral, il n'y aura pas de plateau de jeu. Nous avons quatre cartes ténèbres qui ont été préparées. Et il y a une carte découverte à lire, qui est la carte des 115 que je vais lire tout de suite. Préparatif. Dans la chambre à coucher qu'il a louée, et il s'assure que toutes ses armes sont prêtes. Il sait qu'un grave danger menace les lieux. Il ne peut se résoudre à se reposer tant qu'il n'a pas tout préparé. Nous avons un effet instantané qui se déclenche, qui est que, durant ce chapitre, les vertus peuvent effectuer des tests de combat. Donc nous pouvons faire du combat euh, avec un résultat. Et ça reste en jeu. Pour préparer nos armes en fait. C'est pendant tout le chapitre 6. Alors je ne sais pas si c'est euh, juste ici ou c'est après. Je pense que. Euh, voilà. Ça reste en jeu. Donc on peut faire des tests de combat. Avec un résultat variable euh, ouais. selon le succès. Très ouais. bien. Je te laisse gérer euh, la carte découverte. Très bien. Alors, euh, règle spéciale. Il faut poser une lumière sur la voie de Solomon. Donc, je vais le placer au centre. Et si la voie est lumineuse, nous irons au 8A. Si elle est euh, ténébreuse, nous irons au 8B. Voilà. Euh... Oui. C'est ça. On en pose déjà une, hein, C'est oui. ça. Oui. Donc, il euh, y a déjà une et il faut qu'on en ait au moins trois pour que ce soit lumineux. Nous avons quatre tours. Donc, il va falloir se répartir les ordres. Moi, s'il y a du combat faire quelque chose hein. j'ai combat x j'ai combat euh... est ce que vous avez d'autres mais alors euh, vous pourrez aussi le faire hein, bah moi voir. je peux euh, te donner de la lumière pour ah. améliorer ton combat ouais. euh, poser de la lumière ah, bah, s'il faut aussi poser de la lumière le plus important c'est quand même d'assurer qu'on est posé euh, au moins deux lumière d'ici la fin de, du chapitre ma lumière malheureusement c'est seulement sur les vertus donc je pourrais pas aider euh, par contre euh, tu... ah, bah, seulement sur les vertus donc tu peux aider quand même le ouais, combat ça, ça. Bon, oh, tu peux poser une lumière compte en... de la compassion, tu as plus besoin, de toute façon, on va combattre maintenant. Non. <rire> je pense que tu dois te tromper. Bon, on est assis de compassion, c'est vrai, ça sert pas. c'est bon, bien ce que je dis. ça te sert, mais la compassion. Je poserai de lumière et oui, ça influencera négativement notre compassion, j'ai compris. Ouais. <rire> bon, alors, euh, qui commence dans ce cas-là hmm. Moi je n'ai pas grand chose de possibilité donc je pense que je propose et je vous donnerai des dés si nécessaire. Moi il me faut 3 dés, quand même pour réussir à poser de la lumière. Ça, ou alors. Non, mais on veut poser de la lumière ou Ah on va oui d'accord, ok. Bon, ah donc tu t'en poses qu'une Léo tu, un tu, tu, veux, tu veux terminer Bah, Sauf si tu as plus besoin de dés que moi. Alors, sachant que je, je préférerais jouer avant Léo comme ça je peux éventuellement lui donner un soutien. Voilà pour le combat. Okay. Donc on va dire Maxime tu commences oui, Premier. Deuxième. Deuxième. Deuxième, Antoine. Quatre, quatre, quatre. En tout cas, c'est ma position. Troisième, qui À toi, Léo. Ouais, les ouais, moins. moins ouais, et et moins comme des. ça, on peut donner des dés à, à Pete. Ok. Il te et ben pas des dés dans ta réserve, toi hmm Il te restait pas des dés dans ta réserve, non non. non non. Et moi, je les ai utilisés pour faire venir... Euh... Ah oui, non, pardon. Non, non, non. Personne n'a de dés dans sa réserve, rien Et dans quoi. le nuage, c'est vide. Le nuage est vide, bon. Et on est moyen dans nos caractéristiques. Seul bon truc, vraiment très très bon, c'est que le danger n'est que de 4. Euh, donc euh, un danger de 4, que de lumière et donc on n'est pas trop mal. C'est à toi, Maxime. Alors Quoi, douleur Pas grand chose spéciale Non. Je... Moi la douleur euh, la douleur m'intéresse. La le quoi m'intéresse Pour l'intuition. Mmh. Moi pour le combat. S'il en a pas besoin, je le garde sinon. Bah moi il me faut euh, du coup bravoure et détermination ça serait donc, yeah. quoi l'heure et euh, toi bravo. je peux retourner celui-là pour qu'il ait de la bravo. ça va ok voilà bon bah merci hein, c'est un petit peu sacrifié euh... mais tu nous aides l'avantage c'est que si jamais on tire une carte qui nous demande de virer notre réserve et eh bien j'en arrive pas de toute façon <rire> danger. le danger passe à 5 mmh. ah, ah, ah. bon c'est encore c'est c'est encore gérable peut-être moyen qu'on en fasse perdre aussi les pas toi, ai Antoine. Détermination, foi et peur. Alors bah, du coup c'est exactement ce qu'il me faut euh, ici. Oh mon... pour mettre une lumière sur toi Léo. Ah, ah. super. Donc j'ai deux maintenant en combat. Et il me reste une fois et une. Euh... Euh. Oui c'est ça. Tu peux lui donner, tu peux retourner ta peur, la transformer en bravo et lui donner. Du coup il pourra faire le combat. Ah, ouais. Si tu fais ça, je suis sûr de, ouais. de y arriver. Bravoure. bravour Tu me donnes de la bravoure. donc là. Ouais, je peux faire une déduction. Oh, ah, hum. donc va de bonus location. C'est parfait. Pour bon, l'instant, on n'a rien posé en. en... Non. Bon, mais on, on, on, on, on, on, on a sûr pour plus tard. Mais euh, attention, je vais en poser deux. Ouais. Trois, ça. Si une carte TNM nous fait perdre. Ah, ah, lumière, non. on peut. On prendra. On prendra sur les plateaux. On est juste qu'on va perdre euh, quelque chose que des stats une vertu dépose tous les dés de sa réserve bah, Moi je n'en ai pas personne <rire> n'a de réserve <rire> <rire> on <Personne rire> n'avons pas, pas de réserve bon, impeccable euh, impeccable c'est à moi alors je hein. vais lancer mes 3 dés fois fois -foua et euh, bra oh. euh, bravo -foua et bravo et puis cela c'était mes dés euh, père. Faire... tu et retournes la pelle la, la, la le la en le Et les jetons ça fait les... Euh... Ah, oui, c'est bien ça. Regarde. Oh, yeah. Oui, bien vu. Oui, absolument. Ah oui, ça c'est très très bien. combien de dévers Deux. Je n'ai de la première chance. chance. Une, je, peux, je mets deux dévers dans le nuage. Deux, quelque ah. chose. Donc ensuite, je dépose cette carte. Donc elle va être là. Je la remplace par une de mes deux cartes en ah, main. Si je vais choisir le mouvement. voilà Je repioche une carte. Et ensuite, avec ces deux dés, je vais pouvoir faire un combat, ah, un combat, le combat. à 2 plus... carte. attention, 4, 4, 6 Eh bien, c'est le résultat maximum, 147. Ah, 147. Une inspection méticuleuse. Et il s'assure que ses vêtements et ses armes lui donnent entière satisfaction. Il est préparé pour tout ce qui pourrait survenir cette nuit fait immédiat poser deux lumières. Ouah. Alors, est-ce que ah oui ah. ah oui bah du coup ça a... moi je peux les poser après chez toi s'il y a besoin voilà mais... c'est ça Sergio même peut-être en donner une pour toi Léo et une pour Maxime c'est vrai il euh, y en a deux à poser hein. donc bon Maxime c'est sûr ouais. il en a pas eu je vais quand même pas exagérer est-ce que toi tu pas plus de, 9, du de mouvement pour les vertus C'est du mouvement pour les vertus Ouais, c'est peut-être moins intéressant. peut-être le moins intéressant. Mais du combat, c est c est combat. Ou alors je t'en donne un deuxième. C'est quoi toi C'est euh, pour Ça peut servir quand même. Hein. On se ration équilibre, ou équilibre. Ouais, équilibre. Ouais, peut-être. Ouais. On équilibre. Allez, tu en deux. On est... voilà. on, sera pas sûr. on a posé deux lumières. Ensuite, on a lucidité plus un. Donc on passe à 6. Et toutes les vertus posent un dé de leur choix dans leur réserve ça c'est bien aussi. On prend un qu'on met sur la face que l'on veut. Oui. Donc je retourne le 3, ça y est, j'ai fini et on va piocher la carte ténèbre. Moins de force. Aïe. <rire> est pas terrible. Bon. Et eh bien allons-y. C'est à toi. Dé... Oh. <rire> hey, bye. J'ai le <rire> donne. Alors, deux. Donc tu as la poids, la détermination. Ah, il me faudrait, faudrait de la douleur, donc de la douleur, on va la voir comme ceci, elle va aller ici, la foi va aller ici, et une autre fois encore, et je une autre fois. Pas de toute façon, t'en as déjà trop ouais. joué, t'as Alors, on peut utiliser qu'une seule fois en tant que joker, et mais oui, là, c'était euh, ouais, comme ça. ça. Et donc, on va poser une lumière avec l'intuition sur notre piste, et on va également faire un petit coup d'influence, on pose une lumière, par contre, la compassion, mon destin. Voilà, il faut jouer la dernière carte ténèbres Et ta carte des défaussée. Et la ma carte, carte est défaussée. la, la remplace par une de tes de deux ta... cartes en main. Alors... Et on, on, on perd 20 forces, lucidité ou compassion. On se prépare à un combat, c'est pas le moment de faire baisser la force. <rire> Ça <rire> va. La lucidité, on est à 6, donc c'est quand même bien. Et je peux augmenter. Euh... J'ai juste ce qu'il faut pour pouvoir augmenter. Je, je vois tellement venir. Tu peux tellement de je Tu l'augmentes de combien <rire> moins, moins, bon. enfin, Un ou <rire> deux, mais déjà un, ça suffira <rire> à plus mais mais tellement de plus un. Donc si tu l'augmentes de deux, on revient <rire> à moins de plus bon. un C'est bon C'est bon C'est bon, je tiré incroyablement, j'ai compté C'est la compassion qui brinque en général à chaque fois. Mais deux, c'est si j'ai t'en De la main de la justice elle-même. Très bien C'est parce que je veux qu'on gagne. Euh, Est-ce que nous avons terminé, terminé Nous avons terminé. Donc, la, la, voie, est la voie est lumineuse. La voie lumineuse. Nous allons donc au chapitre 8a. Ce chapitre 8a s'appelle « La menace approche ». Un monde endormi s'offre à son regard. À l'horizon, la lune sombre paresseusement vers l'ouest. À travers les volets, Solomon Kane observe le monde blanchi aux premières lueurs de l'aube alors que sa veille touche à sa Bientôt, Roger Simeon sera mené au gibet et le danger sera passé. Puis, soudain, quelque chose agite les buissons de l'autre côté du sentier, ce qui éveille son attention. Qu'est-ce Un mal Le puritain écoute attentivement surprend un faible bruit de grattement. Puis, le bruit retentit une seconde fois, faiblement. Cela ressemble à un chat qui grimperait au milieu extérieur, s'aidant de ses griffes. Ils prennent l'oreille, et un nouveau bruit se fait entendre, comme si quelqu'un essayait maladroitement d'ouvrir les volets. Saisit son épée et se prépare à affronter ce boulot. Règle spéciale, c'est un nouveau un récit, tout va se faire à l'orade, pas de plateau, et euh, il va falloir illuminer la voix de Solomon. Règle spéciale, nous allons devoir poser une lumière sur la voie de Solomon. Donc on commence également à 1. On a une carte découverte, la D126. Voilà. Et nous aurons 4 cartes ténèbres. Donc la D126. Un homme averti en vaut 2. Kane avait raison de se fier à son instinct. Il ne fait pas le moindre doute que quelque chose s'approche de la chambre de Redley. Le puritain se prépare au combat. Durant ce chapitre, les vertus peuvent effectuer des tests d'exploration. Et pareil, en fonction du nombre de succès, on ira chercher plus du moins hein, carte de cartes de couverture. Ah, on va pouvoir essayer de voir ce que c'est qui, euh, ce qui fait ce bruit à l'extérieur de, de la fenêtre. Donc tu as combien en tête d'exploration tu as deux. C'est pas trop mal, on a bien Donc, euh, les quatre cartes, ben, il va falloir choisir tout simplement l'ordre euh, du tour. Euh... Encore une fois, il va s'agir de mettre de la lumière. Mettre de la lumière et cette fois-ci faire un tête d'exploration si possible. Alors après, euh, tout à l'heure, on a fait le test de combat, on a gagné de la lumière. Donc, euh, ah oui Donc euh, moi je dis que j'ai déjà un très bon score, donc peut-être que tu pourras jouer en premier. Mm -hmm. On peut-être me booster encore une fois de la lumière. Ouais. Je joue en deuxième. En enfin, fait, je prendrai le premier, parce que moi, qu'il arrive, je ne peux pas poser de lumière et hein, je ne peux pas explorer. Donc, euh, ça, je moi, je peux je poser si de la lumière s'il le faut, mais ça fait moins d'un force, on n'a pas trop envie de le faire. Tu vais deuxième à ce moment-là, Léo, je passe en troisième pense que c'est mieux, euh, et toi quatrième parce ouais. que tu vas faire... Ah mais non, on avait dit que si lui fait un bon test de d'exploration peut-être que ça nous donne nos... Ah je peux être troisième du coup, et toi quatrième. Ok. Voilà. Ouais. J'augmente les chances de mettre de la lumière. Et, et tu pourras quand même faire poser euh, des dés blancs. Les dés blancs qui sont les dés miséricorde qui sont très utiles parce qu'on a, on a vite gâché nos... Le Alors le... n'oublions pas qu'on a deux dés deux. Dans, dans le nuage, deux dés de relance, et donc c'est des relances sur des tests. Hein. Ouais, C'est parti. Est le premier C'est toi. A toi Antoine, vas-y. Lance les dés. Alors, Alors, détermination, foi, foi et, et peur. Et peur. Et sachant que une foi également en réserve. Euh, donc je peux retourner ça. Pour avoir, pour avoir de la douleur. Pour avoir du courage. courage. Euh, tu du, peux poser du courage. Pardon. Pour euh, donner une lumière à quelqu'un. Bah, Peut-être euh, lui ça, on va faire un douleur. test d'exploration. De, de Tempérance euh, a maintenant trois lumières en, sur, son, sur son plateau voilà. et il va C2D à, à donner... Si tu as une fois... Ça, ça m'intéresse, puis il m'en faudra trois. Euh, bah dans ce cas-là, je vais donner une fois ici. Et, ici. et une fois Donc Tempérance a reçu et un dé euh, de réserve de... Et toi, tu as reçu... Un ah, des fois, car des la, fois, fois, fois, bien bien ta... la foi, toi la foi. ça passe. <rire> eh bien, et... et... C'est toi. Carre ténèbre. Une vertu dépose tout l'été de sa rédère. D'ailleurs, je dépose la foi. J'ai perdu la foi, c'est euh, à toi, du coup. Léo. Allez. Douleur, foi et foi. Bien. Euh, alors, est-ce que je pose de la lumière Je pense que vraiment la lumière, euh, c'est important. Mais on, on diminue enfin Je baisserai la force, ouais. ou alors. Que non, je non, pas. Et c'est un peu bas. C est c est un vrai. peu bas. Donc, ce que je peux faire. Mais on va te pas de la que je peux faire, c'est plutôt vous donner des dés. Alors toi, oui, tu es mais déjà. Mais ah bien. non, tu peux en prendre un encore. Oui, mais. Moi, je ne, po je ne poserai qu'une seule lumière. C'est ça, en fait, le, le truc... Bon, est... Là, on, on, on serait en on piste des ténèbres. Hein. Si on met oui, pas de la lumière. Si lumière. Oui, mais met pas Ça veut dire qu'on parie là-dessus. Ah oui, une... c'est vrai, que si l'exploration, pas... ça donne pas de on lumière. On parie pas de on parier, on le Ça va se redonner. Je vais en mettre une. Imagine, l'exploration baisse le danger. Parce qu'on voit ce qu'il y a. Ah, mais on peut aussi en mettre une. On peut en mettre une aussi. Ah, bah alors, c'est bon. Ok, ok. Non, l'exploration va pas faire baisser la lumière, hein. Non, mais, mais peut-être que l'exploration baisse le danger, au contraire, puisqu'on voit ce qui va arriver et c'est moins On pas mm -hmm. plus mal finalement, mais je pense, je pense quand même que je pourrais mettre, enfin, mettre une lumière. Ok, donc Léo peut donner du dé. Bon, alors toi... J'ai tu pris de je... la douleur, de si la douleur, de la douleur, de poser de la lumière. Voilà. Bon, une fois, je dirais pas de lumière. Comme ça, ça assure le fait que je puisse faire ça. Je, une fois, et puis la dernière fois, soit je la relance parce que je n'ai pas relancé ni retourné. La retourner, ça, ça sert à rien. Et je la mets en réserve. Euh, je la mets en réserve, hein, c'est toujours bien. Et voilà. Du coup, tu retournes je retourne mon dé, mon, mon jeton et... Danger plus 1. Ah, le danger passe à 6 Il n'y a pas encore de bonne... Ah, du coup, c'est à moi. Six. Il oui. me faut un petit dé, s'il vous plaît. Allez. On croit à l'exploration. Alors, déjà, je peux garantir ça, pour mettre la lumière dans le doute. Euh, on commence par quoi J'ai commencé par l'exploration d'abord, parce que je peux potentiellement... Avoir un résultat. Ok. Avoir okay. l'exploration. On a besoin de 3, on explore. Ouais. Est-ce que c'est bien C'est le maximum, à partir de 6 plus la D, 129. 20. On n'utilise pas le débert euh, de relance. 129. Là, ah, Je... voilà. Une main coupée. Solomon avait raison de supposer que le nécromancien chercherait à se venger. Seuls les arts de la nécromancie peuvent permettre à une main coupée de se déplacer et à une telle vitesse. Avec un sourire narquois, Solomon attend qu'elle entre dans la chambre. Il a réussi à découvrir son adversaire et s'est placé en embuscade pour le surprendre. Poser deux lumières, danger moins un. Waouh, il avait anticipé, Maxime. Bon, oui. on ne savait pas. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui. Et danger moins un, donc on passe de 6 à 5. Oui. Ah ben c'est très bien, c'est parfait. Et du coup, ce que je vais faire... Oui, du coup, je vais pas mettre de lumière. Et je vais mettre ici. Et je vais rajouter plus simple lucidité. <rire> Alors, moi je dépense la compassion et la lucidité. <rire> on passe à plus 1 en lucidité. En fait. Donc, euh, on sera à 7. Donc, euh, on retourne. Il va falloir et... tirer la carte ténèbre. Voici que, ce qu'elle nous donne. Toutes les vertus perdent une carte action active. Ah mince. Eh bien, nous allons perdre l'empathie. Euh, je perds la modération. Je vais perdre la vigilance qui me permettait de poser des, des de la lumière mais de faire baisser euh, de faire baisser la, la, la force donc voilà et donc on ne remplace ça pas, pas notre exemple. carte main gauche nous n'avons donc enfin main gauche main droite hein. nous n'avons donc plus qu'une seule carte euh, à disposition alors t'as où... énormément de dés mais tu vas pas pouvoir vous... <rire> monstiver ça va bien se passer on a tu as deux peurs et une fois ah. Les, les fois j'ai pas très peur Alors, là, comme ça la peur elle va aller là et pour poser une lumière est-ce qu'on a besoin de poser une lumière oui ben, je pourrais par. la poser sur ton, sur ton ton courage C'est une bonne idée de poser une lumière non mm -hmm. ça comme ça et je retourne celui-là c'est oh. une Bien. lumière merci ah, et voilà. nous mettons 2 dés de miséricorde dans le nuage je crois qu'on est très très bien. on est bien préparé. Ténèbres. Ouais. Et mettons des réserves aussi. Et mon dé passe en réserve. Tu vas devoir défausser ta carte et la remplacer. Voilà. Et, et là, maintenant, la... alors ouais. Ouais, bon, on va encore aille... perdre une stat. Bah, bon, je peux comprendre qu'on va pas perdre de la force ni de la décompassion parce qu'on descend trop bas. Tant mmh. bon, oui, bah... pis. Sans utilité. Hein. On n'arrive pas à avoir de bonus <rire> euh, de caractéristiques dans cette partie. Hein. Alors, on est les, toujours dans. Les euh... ouais, ouais, ouais, J'ai été, mais mmh. je suis reparti. Non. Que là néanmoins la voix de Solomon est lumineuse oui, nous irons donc dans l'épisode prochain au chapitre 9A ouais. c'est terminé là oui Et bien, voilà. <rire> ce deuxième épisode est terminé puisque là nous allons partir au chapitre 9A donc nous avons pour l'instant très bien réussi nous sommes préparés pour le euh, l'épilogue le chapitre final, celui qui va tout décider. Et donc, si vous voulez le voir, ce sera dans un prochain épisode. Si vous voulez pas le regarder pour pas vous spoiler, vous n'êtes pas obligé de le voir. En tout cas, nous le préparons et ça sera bientôt disponible. Si vous voulez voir la suite, c'est bientôt. A bientôt <rire>